Nous nous retrouvons donc pour établir le diagramme de l'équation du second degré de type Ax plus Bx plus C égale à 0 à l'aide du tableur. Alors j'ai préparé déjà une feuille de calcul avec quelques éléments, quelques repères. Alors nous allons décider de mettre les valeurs de X dans la colonne A entre la cellule A1 et la cellule A32 par exemple et les valeurs de Y dans la colonne B sur les cellules correspondantes. J'ai décidé de placer les valeurs de A, B et C de l'équation du second degré, donc les paramètres de l'équation, dans la ligne 2, donc en F2, G2 et H2. Nous allons donc définir aussi l'intervalle d'étude de la fonction, donc entre le point qui sera indiqué là en A2 et celui qui est en A32, nous, nous nous définirons ici la valeur de début de l'intervalle et la valeur de fin de l'intervalle. Et je vous propose de discuter des points suivants dans quelques instants quand nous aurons déjà rempli au moins la première colonne, ou en tous les cas tenter de la remplir. Donc, la valeur de début de l'intervalle, disons que je souhaite étudier cette équation du second degré entre, euh, mettons, moins euh, 4 et plus 4. Voilà l'intervalle défini. Eh bien, la valeur moins 4, nous devons donc la retrouver en position A2, dans la cellule A2, cependant que la valeur se trouve en g4, nous devons la retrouver dans la dernière cellule qui contiendra donc toutes les valeurs de x que nous utiliserons. Alors bien sûr, la formule a indiquer en a2 pour qu'elle y reproduise la valeur du début de l'intervalle, eh bien sera évidemment, ça commence par égal et puis moins 4. Je sélectionne la cellule f6. Et bien sûr, je vais faire quelque chose de similaire pour la cellule A32. Donc, on va y mettre la fin de l'intervalle qui se trouve donc à la position 4 et définie ici dans la cellule G6. Et voilà. Vous remarquez donc que si je change la valeur de début de l'intervalle, je mets par exemple moins 6, et bien le moins 6 est immédiatement répercuté évidemment en A2. Bien, je vais remettre le moins 4 pour l'instant. Et il nous faut maintenant définir toutes les valeurs que nous allons devoir mettre pour combler l'écart entre moins 4 et plus 4. Ce problème a déjà été traité antérieurement dans le cours. Donc, nous savons qu'il nous faut compter le nombre de pas et définir ainsi, étant donné la distance entre les deux bornes divisé par le nombre de pas, nous savons de combien est l'intervalle à ajouter à chacun à chacune des cellules. Démonstration. Alors pour savoir le nombre de pas à effectuer, je vais simplement sélectionner toute la série et en bas à droite je peux demander le compte de la sélection. Donc je fais un, un clic droit euh, sur cette zone. Si compte de la sélection n'est pas activé chez vous, activez-le. Et nous voyons que la sélection contient 31 cellules. Si la la sélection ici avait contenu deux cellules, bien sûr, on aurait eu deux. Donc, s'il y a deux cellules, il y a combien de pas à effectuer pour aller du début à la fin Évidemment, un seul pas. S'il y a 32 cellules, il y a 31 pas à effectuer. S'il y a 31 cellules, il y a... 30 pas à effectuer. Donc, je reporte cette valeur à cet endroit-là. Nous aurions aussi bien pu compter les cellules une à une. 1, 2, 3, 4, 5, c'est un peu plus fastidieux. Bien, maintenant, quelle est la distance à parcourir entre le début et la fin de l'intervalle Cette distance, elle est bien sûr calculée aussi très simplement comme étant la valeur de fin d'intervalle, de moins la valeur de début de l'intervalle. Donc ici, A32 moins A2, ce qui nous donne une distance de 8. Bah Oui, tout le monde l'aurait deviné, bien sûr, sans même le tableur. Cela va se justifier plus quand nous aurons des valeurs plus biscornues pour le début et la fin de l'intervalle. Voilà, il nous reste maintenant à déterminer de combien il faut avancer pour arriver en 30 pas équivalents de même longueur, pour arriver donc de moins 4 à plus 4 en faisant 30 pas. Alors bien sûr, ce n'est pas moins 4 plus 1, plus 1, plus 1, on aurait tout de suite atteint le 4 bien avant la fin de l'intervalle. Quel est l'incrément qu'il nous faut pour arriver à de moins 4 à plus 4 Donc nous avons déjà fait ce genre de choses dans le cours, on va diviser par la distance, la distance par le nombre de pas. Et on trouve une valeur de 0,3. Alors, est-ce que c'est exactement 0,3 J'ai peut-être déjà modifié ici. Voilà, effectivement, ce n'est pas 0,3, c'était arrondi. Donc ici, j'ai changé le nombre de, de chiffres derrière la virgule. Vous pouvez changer donc sur le tableur à l'aide des outils qui sont disponibles dans la barre d'outils. Donc, on voit que la distance, l'incrément, donc la distance pour d'un pas, la, la dimension d'un pas, est eh bien de 0,266666 et probablement encore d'autres 6. Voilà. Et donc arrondi ici à 0,27. Je pense que c'est suffisant pour que nous soyons au clair avec ce que cela représente. Voilà. Donc, je vais ajouter cette valeur de 0,27 à moins 4 pour arriver au premier intervalle. Donc, égal ça. Plus, donc, quand j'écris A2, ça signifie bien le contenu de la cellule qui est au-dessus. Ça ne veut pas dire vraiment A2, nous sommes en référence relative. Donc, A2, auquel je vais additionner l'incrément 0,27. Si je demande le calcul là immédiatement, cela semble correct. Mais bien sûr, tout le monde a deviné que si... Je reprends vers le bas, ça ne fonctionne pas. Pour quelles raisons cela ne fonctionne-t-il pas Parce que nous sommes ici en référence relative sur A2, référence relative sur G10. Et quand en A3 je désigne G10, en fait je désigne la cellule qui se trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes plus à gauche et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes plus bas. Lorsque je copie la formule, je tombe maintenant sur G11, effectivement, c'est bien le même déplacement. Donc, ce que nous devons faire dans la formule initiale, A2, donc le contenu de la cellule juste au-dessus, oui, effectivement, c'est ce que nous devrons faire à chacun des pas, plus l'incrément, mais vraiment l'incrément. Donc, je resélectionne G10 et je passe ce G10 en référence absolue. Je frappe pour cela la touche. F4. Et la référence est changée. Je peux maintenant confirmer. Une fois que c'est confirmé, donc cette valeur de 3, c euh, ici la valeur en A4 ne sert à rien. Je vais, je vais la supprimer. Et je vais reprendre maintenant la formule correcte, donc celle qui se trouve là en A3. Et je la tire, je la tire jusqu'à presque 4. Je vais laisser le 4. Car nous voyons que finalement, les valeurs arrivent à 0,27 du 4. C'est parfait. Alors, bien sûr, il y a trop de décimales. On va un petit peu réduire cela pour y voir un peu plus clair. Alors, en jouant avec le bouton des décimales, ce n'est pas évident à produire. Voilà, on finit par y arriver. Mais sinon, la bonne méthode, c'est de passer par format cellules, et puis de changer la présentation des nombres. Donc ici, trois décimales, je vais diminuer le nombre de décimales, et le nombre de zéros non significatifs un seul, les autres n'ont pas d'intérêt. Donc voilà les différentes valeurs entre moins 4 et plus 4, c'est parfait. Ce premier point est clôturé. Il ne s'agit que de révision de choses qui avaient déjà été faites précédemment. Bien, nous passons maintenant alors au calcul des valeurs de la fonction du second degré ax plus bx plus c. Il nous faut donc définir des paramètres a, b et c. Alors, ici, on va pouvoir mettre exactement ce qu'on veut. Je vous propose de prendre, par exemple, la valeur euh, moins 1 pour a, et puis euh, b, 2 et C euh, moins 3. Je prends tout à fait au hasard. Donc nous aurons moins 1 x carré plus 2x moins 3. Voilà les valeurs de A, B et C. J'en reviens maintenant au calcul des différentes valeurs de y. Comment procéder On va évidemment mettre une formule. Quelle formule Égale. Égale Égal quoi Le terme en x carré. Donc il s'agit de F2 fois X. X, c'est moins 4. Au carré. Alors, il existe plusieurs façons en informatique d'exprimer de, la puissance. Alors, dans le tableur, en général, il s'agit du caractère accent circonflexe que j'obtiens en frappant la touche Alger et 6 sur les claviers belges. Et puis, quel est l'exposant Eh bien, c'est 2. Donc ici, nous avons A, qui se trouve en f2, fois x, qui se trouve en a2, au carré. Mais bien sûr, a, moins 1 ici, doit rester f2. Il ne doit pas évoluer lorsque je vais tirer la formule vers le bas. Donc je sélectionne de nouveau f2 et je le passe en référence absolue. Voilà qui est fait. Je reviens à la fin de l'équation, enfin à la fin au milieu en réalité. Alors c'est bien Ax carré maintenant plus B. Mais B se trouve en G2. Et ce sera toujours G2. Donc on le passe en référence absolue. Et à multiplier par X. Que je laisse en référence relative puisque dans les cellules... En dessous, il faudra bien chaque fois désigner x qui est dans la cellule juste à gauche. Alors, nous avons presque terminé, il nous reste à ajouter le dernier terme, le terme indépendant, qui se trouve en h2, mais qui se trouve absolument en h2. Et voilà notre équation. Vous calculerez évidemment aisément avec une calculette que le compte est bon, que Moins 4 au carré fois moins 1, plus 2 fois moins 4, moins 3, est bien égal à moins 27. Alors, nous allons maintenant prendre cette formule et la tirer vers le bas. Et nous avons maintenant toutes les valeurs de Y correspondant au X pour cette fonction du second degré. Alors, de nouveau, il y a trop de chiffres. On va un petit peu diminuer ça, donc format cellule. Et je prends par exemple euh, ceci, euh, de décimales, et un je chiffre, 0 zéro non significatif, c'est parfait. Voilà, donc nous savons que ce sont des arrondis, mais l'ordinateur tiendra compte, le système tiendra compte de l'ensemble des décimales pour le diagramme, diagramme que nous allons pouvoir maintenant attaquer. Troisième partie de cette vidéo. Donc je sélectionne l'ensemble des valeurs X et Y, et j'attaque la création du diagramme. Alors, quatre étapes, comme d'habitude. Première étape, choisir le type de diagramme, Alors, mathématiques, physique, en, tout en sciences, on ne prendra jamais que xy dispersion, ne pas confondre avec ligne qui ne nous servira jamais dans le domaine des sciences. Alors, quelle est la plage de données La plage de données, est-elle correcte C'est bien, hein, bon, c'est parfait Rien à dire. Est-ce que les données sont en colonne Oui, le système l'a bien repéré. Et est-ce que la première ligne est formée d'étiquettes C'est parfait. Les séries de données, maintenant. Alors, les valeurs de X. Les valeurs de X sont bien celles qui sont sur l'abscisse. Elles sont de A2 à A32. De A2 à A32, les valeurs de X, cela me semble parfait, cependant que les valeurs de Y se trouvent bien en B2 à B32 rien à dire, il nous reste donc comme dernier élément du diagramme à préciser c'est le titre, donc équation du second degré le sous-titre n'est pas nécessaire l'axe x ben, c'est x, l'axe y c'est y et que nous proposons comme légende par défaut cette légende par défaut n'a aucun intérêt, donc je la supprime, on pourrait ajouter la grille selon x et nous en avons quasiment terminé donc ici, il n'y a pas d'unité sur les axes X et Y, puisqu'il s'agit de mathématiques pures et non pas de physique. Voilà, mon diagramme est prêt, je pourrais encore un petit peu l'épurer, l'améliorer. Euh, je vais le placer ici pour qu'il ne, ne passe pas au-dessus de nos mesures, au-dessus de nos, nos valeurs. Alors, si je change la valeur de début, je vais de moins 2 à 4, et nous voyons que le diagramme se change instantanément. Euh, imaginons maintenant une autre équation. Je prends non pas moins 1, mais plus 1. Et bien sûr, le diagramme se change instantanément. Voilà, avec ça, nous avons donc clôturé l'étude minimale de l'équation du second degré. On peut ensuite jouer avec tous les paramètres, les définir comme on veut. Le seul inconvénient, c'est que nous serons bloqués toujours entre A2 et A32. On ne peut pas augmenter facilement le nombre de mesures en utilisant cette méthode. A vous maintenant de la reproduire. Bon travail